Bonsoir Québec, merci de nous accueillir aujourd'hui Donc, euh, On est ici présent avec Odoo et notre partenaire officiel euh, Numidji qui va aussi nous faire une présentation Le but d'aujourd'hui c'est de vous présenter Odoo comme logiciel ERP notre solution, comment l'utiliser mais aussi comment est-ce que Odoo va rendre votre entreprise plus efficace et euh, aider sa croissance je m'appelle Justine, je suis belge, francophone, nous venons tous les trois de San Francisco. Je suis dans l'équipe Customer Success, en français ça donne aide à la clientèle sur le long terme. On a Bastien qui est notre manager des opérations ici chez Odoo, ainsi que Daoud qui est Account Manager, donc gestionnaire de comptes et qui travaille avec les partenaires dont Numidji. Ce soir, comme je vous ai dit, nous accueillons aussi Bruno et son équipe qui nous viennent de Numidji et qui vont aussi parler plus tard de leurs solutions et de leur offre pour vous si ça vous intéresse. Alors, comme je l'ai dit, aujourd'hui nous allons nous focaliser sur comment est-ce que Odoo va rendre votre entreprise efficace et plus concurrentielle. Et voici notre programme pour ce soir. Donc, euh, Je vais vous faire une introduction de Odoo en tant qu'entreprise, nos débuts euh, et quelques chiffres clés. Ensuite, nous allons parler de Odoo et notre proposition de valeur propre à nous et qui nous différencie de nos concurrents. Ensuite, je vais euh, parler de notre écosystème avec nos partenaires et nos clients. Nous allons euh, avoir une démonstration euh, en collaboration avec euh, Bastien et l'équipe Numidji. Et puis Bruno nous donnera aussi, comme je l'ai mentionné, une présentation de Numidji en tant que partenaire et leur offre. Et puis nous finirons cela par une séance de questions-réponses et une séance de réseautage avec un petit drink et quelques apéritifs. Alors pour commencer, Odoo, qui sommes-nous euh, je voulais aussi vous montrer notre carte et nous sommes devenus une entreprise mondiale avec des bureaux euh, à travers tout le monde. Donc euh, nous avons des bureaux à San Francisco, à New York, en Belgique évidemment, puisque nous sommes une entreprise belge à la base, euh, au Luxembourg, en Inde, à Hong Kong, à Dubaï et plus à venir. Donc nous sommes vraiment mondialement reconnus et mondialement présent aussi pour vous assister. Nous sommes présents dans plus de 120 pays euh, et nous, a, nous sommes aussi disponibles en 32 langues. Quelques chiffres, donc comme je l'ai dit, 32 langues offertes sur Odoo, euh, plus de 4 millions d'utilisateurs euh, à travers 120 pays, euh, 3000, plus de 3000 bases de données sont créées chaque jour sur Odoo, et nous avons plus de 17 000 des applications en ligne sur notre App Store. Nous avons été fondés en 2005 par Fabien. Donc, Fabien, son idée, c'était, comme vous voyez ici, d'avoir un logiciel qui soit intuitif, performant, intégré et adapté aux réalités du marché, tout en gardant une utilisation simple. Donc Fabien, pour la petite histoire, euh, a créé Odou euh, lorsqu'il travaillait sur sa maîtrise en informatique à l'époque, toujours comme étudiant. Et son, son père euh, s'occupait des antiquités et il, a, il voyait les difficultés de son père à travailler avec toujours du papier euh, et avoir des papiers partout. Aucun système intégré, euh, c'était difficile à tracer les, ce qu'il avait en inventaire, les ventes, etc. Donc c'est là que l'idée d'Odoo est venue. Et c'était au départ l'idée de diviser euh, Odoo pour des petites sociétés. Donc on l'avait appelé au départ Tiny ERP. Euh, mais évidemment, l'histoire a, a évolué. et nous, nous sommes aussi basés sur euh, euh, l'aide aux en, grandes entreprises et aux PME. Donc ici, nous avons quelques grandes entreprises euh, parmi lesquelles euh, nous offrons notre solution. Euh, Danone et Hyundai ont été aussi euh, implémentées grâce à l'aide de Numidji, qui est ici ce soir. Ces entreprises ont été rejointes aussi par plus de 150 000 entreprises, euh, petites et moyennes. Euh, et vous notez ici que nous ne faisons pas distinction d'industrie. Nous offrons notre... Euh, Software, notre logiciel, à toutes les industries et à toutes les tailles de société, aux détaillants, aux grossistes, nous avons une solution qui s'intègre et qui s'adapte et qui est flexible à tous. Alors, Odoo, quelle est notre proposition de valeur sur le marché Comment nous différencions-nous Je voudrais vous montrer d'abord quels sont le, nos gros concurrents, les ERP traditionnels, donc SAP, Oracle, NetSuite. Euh, ces solutions-là, sont intégrées comme la nôtre. Euh, par contre, les inconvénients sont qu'elles sont très coûteuses et difficiles d'utilisation. Donc, ça demande une formation très poussée pour tout, tout votre personnel. À côté de ça, il y a une réaction au marché de ces grosses solutions qui étaient difficiles à mettre en œuvre pour des petites sociétés et trop coûteuses. Ce sont des applications verticales qui répondent à un besoin spécifique. Donc, par exemple, on a Salesforce que vous connaissez tous, euh, QuickBooks pour votre comptabilité, Trello pour les projects. Mais alors, ces solutions répondent juste à un seul besoin, une seule application presque. Elles sont moins coûteuses évidemment, mais pas intégrées. Donc on est venu avec la solution de régler les deux problèmes, moins coûteux, tout à fait intégrés, et facile d'utilisation, et c'est quelque chose sur lequel nous insistons et nous nous, nous focalisons toujours, c'est garder notre logiciel, qu'il soit facile d'utilisation, et que toute votre entreprise puisse l'utiliser sans besoin euh, d'entraînement permanent. Le point sur lequel j'aimerais bien insister, c'est le fait qu'en général, une entreprise a besoin de plus ou moins 14 applications, appelons les applications ici, pour fonctionner. Donc une application serait la comptabilité, la vente, le CRM, etc. Donc il est rare de voir une entreprise qui n'utiliserait que de la comptabilité, quel que soit votre business model. Le problème, comme je vous l'ai mentionné, c'est que ces différentes applications euh, ne répondent pas euh, l'une à l'autre. Donc ce que vous faites dans l'une ne se reflète pas dans l'autre. Ce qui fait une perte de temps et d'argent d'ailleurs, c'est que vous devez importer les données d'une à l'autre ou les ressaisir manuellement. Le deuxième problème, c'est que votre information n'est pas reflétée exactement dans l'une ou dans l'autre, et donc on a des pertes d'informations. Comment savoir si je suis dans mon Excel, exactement combien de ventes j'ai fait, euh, qu'est-ce qu'il y a sur les étagères de mon inventaire Donc c'est ici le, le problème que vous faites face en tant qu'entrepreneur qu ou que membre d'une entreprise. Donc ici, chez Odoo, nous vous offrons un produit complet, une solution intégrée, est flexible. Alors, notre système est modulaire, donc qu'est-ce que ça veut dire pour nous C'est que notre système est intégré, donc ça veut dire que si vous ouvrez votre application CRM et modifiez le contact, euh, le formulaire de contact dans l'application CRM, et vous sauvez, sauvegardez cela, vous ouvrez par après, une heure plus tard, par exemple, votre application inventaire et votre contact sauvé se retrouvera là. Donc il n'y a pas besoin de retourner dans l'application contact, ni de faire la médication plusieurs fois. Elle se reflète automatiquement d'une application à l'autre, et cela aussi, on vous le montrera pendant notre démonstration plus tard. Alors, comme je vous l'ai dit, plusieurs applications. Nous vous proposons, plutôt que de devoir utiliser Winbooks pour la comptabilité, Mailchimp pour le marketing, etc., un logiciel euh, qui vous offre toutes les solutions. Donc nous avons par exemple DHL, si vous utilisez DHL dans votre business model, euh, vos, votre comptabilité intégrée aussi. Euh, donc tout, tout se reflètera et tout est intégré dans un seul système. Alors l'écosystème d'Odo, parce qu'il est assez important et que nous offrons plusieurs types d'hébergement et de soutien. C'est que nous avons premièrement Odoo en tant qu'entreprise qui évidemment s'occupe de développer le produit euh, et de le vendre. Premièrement, nous avons nos clients, donc nos clients euh, à travers le monde qui ont utilisé cette solution, nous donner du feedback aussi. Nous avons nos partenaires, nos partenaires qui sont aussi présents géographiquement partout, euh, en, en, à travers tous les continents. Euh, il y en a, on en a plus ou moins 1000 pour le moment et qui vous aident en fait euh, à répondre aux besoins locaux qui pourraient avoir des besoins de comptabilité, différents de taxes, etc. et d'être présents géographiquement euh, pour vous soutenir. Nous avons aussi une énorme communauté d'utilisateurs et de développeurs qui sont aussi là pour nous aider à développer notre produit au mieux et à l'améliorer, bien sûr. Alors, j'aimerais bien vous laisser pour ma partie de la présentation, en tout cas, sur euh, la, ce qu'on appelle la roue du succès de Odoo et pourquoi est-ce que Odoo répondra à vos besoins et vous aidera à développer votre business différemment que d'autres solutions logicielles le premièrement, un prix accessible, qui est très important pour les entreprises, par exemple PME, une mise en œuvre rapide avec vos différents départements qui peuvent intégrer la solution, la gestion des données évidemment sécurisée sur notre plateforme, personnalisable et flexible, avec la possibilité de faire une série de configurations différentes selon vos besoins ainsi que le développement, une interface facile à utiliser et intuitive. Donc pour la petite histoire, ma première interview chez Odoo, ils m'ont mis en face du software et ils m'ont donné quelques cas d'études à faire. Et je devais comprendre le software aussi rapidement que possible. Et c'est très, très intuitif. Et des applications intégrées, ce qui est notre force majeure sur le marché, où vos applications communiquent l'une entre l'autre. Et les données sont sauvegardées. Voilà. Alors, pour la suite de présentation, euh, je vais avoir Bastien et l'équipe Numidji qui va nous présenter Odoo et les applications suivantes. Merci.